Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Halo Culture! C'est Kino, et aujourd'hui je vous propose de prendre quelques minutes pour parler d'un des Spartans ça, les plus appréciés de la Noble Team. Il est atypique, je veux bien évidemment parler de Emile. Ce qu'il lui faut, c'est un suivi psy. Avec toi, ça fait deux. Vous deux, googlez-la. Appelé Noble 4 au sein de son escouade de Spartans, Emile est un des membres de la Noble Team lors de la chute de reach. Emile est né sur Eridanus II, ses parents sont morts à cause d'activités insurrectionnistes alors qu'il était très jeune. C'est son frère qui s'occupa alors de lui jusqu'à la chute de leur monde en 2530 où il se sacrifia pour permettre à Émile de s'échapper. Cet événement marqua à vie le jeune Émile, qui fut sélectionné pour participer au projet Spartan 3. Après avoir montré ses capacités au combat une fois ses augmentations génétiques terminées, il fut retiré du programme Spartan et intégré à la Noble Team. Emile n'apparaît jamais sans son casque, comme pour Noble 6, le bleu de Halo 3 DST, ou encore John 117. Malgré tout, aujourd'hui des artworks montrent à quoi il ressemblait. Et le crâne gravé sur la visière de son casque est parfois repris par les nouvelles générations de Spartan en son honneur. Emile fit très tôt un choix, oubliant son humanité qui pour lui n'avait pas de place dans une guerre opposant les humains aux Covenant. Il ne cessera au travers d'exubérance de prouver aux autres et à lui-même qu'il ne craint ni ses ennemis, ni ce qu'il doit faire pour vaincre. Son jeu, si on peut appeler ça ainsi, sera de briser son adversaire par tous les moyens. Durant la bataille de Reach, il a fait preuve à la fois d'un grand calme, parfois même d'humour, face à la mort de ses camarades. Il montrera tout l'étendue de son potentiel dans les derniers instants de sa vie avec une volonté sans pareille lui permettant de tuer un élite dévot même après avoir été mortellement blessé. Emile était un Spartan respecté, attentif aux détails, inébranlable, efficace sur le terrain, mais totalement inapte à communiquer avec des non-Spartans. Pour autant, on retiendra de lui son courage, son audace et son impatience. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo Culture, j'espère que vous en avez appris sur l'univers d'Halo. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus encore sur le wiki Halo vous pouvez également partager votre passion pour cet univers avec les autres fans francophones sur le Discord à l'eau.fr. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. A très vite sur l'eau.fr et vive l'eau